Bonjour, je m'appelle Carmelo et je vais vous présenter ma, la ville où je suis né qui est Santander. Une belle ville, ville que vous pouvez visiter pendant votre visite en Espagne. Voyons je me trouve maintenant sur le bâtiment de centre. Euh, du centre d'art un nouveau bâtiment que vous pouvez, vous pouvez goûter ou non, mais euh, un nouveau bâtiment au centre de ville, d'accord Nous pouvons voir hein, le, le bâtiment et nous pouvons voir la baie de Santander. et nous pouvons voir la plage de Puntal et si nous si nous promenons un peu nous pouvons voir la ville de Santander la promenade la promenade de Pereira hein, la siège de la banque de Santander et une autre fois, le bâtiment du centre Botting d'art contemporain. D'accord Ici, nous sommes à la première étage du bâtiment du centre Botting et nous pouvons voir le jardin de Pereda. Cette est une autre vue. De la baie de Santander et du bâtiment. Maintenant, je suis venu euh, euh, je, suis, je suis venu à la base du bâtiment pour les montrer. Pour les, montrer, pour les vous montrer. Une autre fois, le passé, le, le promenade de Pérez, les jardins de Pérez. Et Finalement, je vous conseille de venir à Santander pendant votre visite en Espagne. Merci, c'est tout.